On commence donc la bandou la bandoulière. Je commence par faire un nœud. Je prends mon crochet je le mets dans l'attache. Le, le, le, Ensuite, je tire le nœud. Je fais un jeté. Et je tire une boucle. Voilà. Je suis attachée. Je fais, je fais, je, je, je mets le crochet en bas. Je vais aller chercher le fil, aller chercher le fil pour faire une maille serrée. Donc voilà, je fais une maille, je vais faire une deuxième, troisième. Quatrième maille serrée. J'ai fait quatre mailles serrées. Ensuite, je vais faire. Voilà, je, je fais deux mailles en l'air. Je fais un jeté et je vais aller. Je les, le haut des mailles ici, des mailles serrées. Donc, je vais aller m'introduire. J'insère mon crochet sous la première, sous les brides de la première maille. Je tourne le travail et je vais faire ma demi-bride, une demi-bride. Voilà. Je fais deux mailles en l'air, un jeté et je vais aller, je vais aller sous les brins de cette maille là. Vous voyez le Haut des mailles ici, donc j'introduis le crochet sous les bras de cette maille là. Je tourne le travail, je fais un jeté, je tire une boucle, je fais un jeté et je termine ma demi-bride. Je fais encore deux mailles en l'air, un jeté et je vais accrocher. Je vais m'accrocher ici. Vous voyez ces mailles là. Quand je fais mes, de, mes demi-brides, les mailles sont là. Donc, je vais insérer mon crochet sous les brins de cette maille-là, la première maille. Je fais un jeté. Le, je tourne le travail. et Je fais un jeté et je termine ma demi-bride. Je fais encore deux mailles en l'air. Un jeté. Et vous avez des mailles qui sont ici, regardez. Les mailles sont là. Je fais un jeté, et je m'introduis sous les bras de la première maille, qui est ici. Je m'introduis dessus. Je tire une boucle, et je tourne le travail. Je finis ma demi-bride. Deux mailles en l'air quand je suis en train de faire mes deux mailles en l'air, les autres mailles sont juste devant moi. Donc je fais un jeté, je m'introduis sous les deux brins de la, première, de la première maille. Je tire une boucle, je tourne le travail, j'ai trois boucles sur le crochet, je fais un jeté, je finis ma, ma demi-bride. Voilà. Ensuite, deux mailles en l'air. Quand je suis en train de faire mes deux mailles en l'air, les autres mailles sont juste ici devant moi, en horizontal. Donc, je fais un jeté, je m'introduis sous les brins de la première maille. Je fais un jeté pour tirer une boucle. Voilà, j'ai trois boucles sur le crochet. Je tourne mon travail, je fais un jeté, je termine ma demi-bride. C'est toujours deux mailles en l'air. Je commence par faire deux mailles en l'air, puis je vais faire une demi-bride et je vais aller chercher la boucle sous la première maille qui se trouve ici, sous les brins de la première maille. Voilà, je tire, j'ai trois boucles sur le crochet, je fais un jeté et... Je termine, voilà. Ma bandoulière, ça va se continuer, ça va se travailler comme ça tout le long. Donc, je continue. Je tire la boucle pour avoir trois boucles et finir ma demi-bride. Deux mailles en l'air, un jeté, les mailles sont juste devant moi. J'introduis le crochet dans la première, je tire une boucle. En même temps, le travail se tourne par lui-même, mais vous le faites tourner. Donc j'ai trois boucles sur le crochet, je fais un jeté, je finis ma demi-bride. Demi ma demi-bride se trouve ici. Donc ensuite, deux mailles, encore deux mailles en l'air. Je, je fais un jeté, les mailles sont devant moi, j'insère mon crochet sous les brins de la première et en même temps le travail se tourne. Donc euh, voilà. Je tire la boucle, j'ai trois boucles sur le crochet, je fais un jeté, donc je finis ma demi bride. Voilà. J'espère que vous avez, vous avez compris. Vous, vous continuez jusqu'à la hauteur souhaitée, puisque c'est un crossbody, donc euh, c'est euh, un petit sac qui va se, se porter d'une épaule vers l'autre, vers, sous l'autre épaule. Donc, la, la bandoulière doit être assez, assez longue. Donc, voilà, comme ça. Moi, normalement, pour accrocher cette attache, il y a un demi-cercle qui vient, qu'on met dans le sac et ensuite, on greffe, on greffe cette attache dessus. Moi, je n'ai pas ce demi-cercle, donc je l'ai fait directement dans le sac. Donc Pour continuer, je vous dirai combien la mienne mesure pour ce sac blanc. J'ai fait une bandoulière qui fait je vous dirai, sans tiré sur la bandoulière. Pour celle-ci, j'ai fait 1m19. 1m pour celui-là, donc euh... celui là elle fait un mètre donc euh... 1,20 m, 1 mètre selon la, la hauteur de la personne. C'est une longue personne, donc la bandoulière doit être aussi longue. Donc continuez à faire la bandoulière. On se retrouve. Une fois atteinte la, la, la longueur de la bandoulière, la longueur souhaitée, je vais accrocher cette attache. Donc euh, la deuxième attache. Donc, je prends ça, j'introduis le crochet dans la dernière maille, en ayant la l'attache dans le crochet, je vais faire entrer le, le, la boucle ici, et faire une maille coulée. Ensuite, je vais prendre une maille de, de, mon, de ma bandoulière. La deuxième maille je tire une boucle et je passe dans l'attache voilà donc j'ai fait là deux mailles serrées faire une autre voilà j'ai attaché ma bandoulière Ma, mon attache, la bandoulière à l'attache. Maintenant, je vais couper le fil. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, il me reste à, à cacher ces bouts de fil puis à les brûler, brûler le bout. Briquet. ça y est maintenant c'est collé un peu plus décollé c'est bon je vais faire la même chose avec l'autre bout C'est caché maintenant. On a terminé avec ça. Je vais attacher ma bandoulière au sac. Comme j'ai dit, normalement, il y a un demi-cercle qu'on introduit ici et auquel on va attacher. Mais là, moi, puisque je n'ai pas ces demi-cercles, je vais juste introduire. Je vais juste attacher comme ça en introduisant. Voilà. C'est fait. Voilà ma lire maintenant attachée à mon sac. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, le sac maintenant, il est terminé. On va faire maintenant le, le gland ou la choucha. Donc je prends le, le, le fil et je, je vais l'entourer autour de mes doigts. On peut utiliser un carton, mais avec les doigts aussi c'est faisable. Donc je prends et je vais faire des tours de fil, comme ça. Autour de mes doigts, autant que vous voulez, pour faire votre choucha ou votre gland. Voilà, je crois que j'en ai assez fait. Je vais couper ce fil. Et je pose mes fils comme ça. Je prends un bout de fil pour euh, nouer. produit ce fil comme ça au milieu et je vais faire un nœud un premier puis un deuxième nœud On maintenant. Voilà, j'ai fait le nœud, j'ai coupé un peu les fils, je vais prendre comme ça, je prends un fil, je le mets un peu en haut, je laisse un nœud vers le bas. ça c'est l'autre bout du fil et puis j'ai comme un nœud en bas vers le le fil il est là avec un, un je, je laisse comme un, un rond en bas et je vais commencer à nouer ce fil comme ça qui vient de la pelote ce fil est bien de la pelote et je vais commencer à nouer en serrant voilà et couper ce fil et je vais chercher mon, mon, mon nœud là j'introduis le fil que je viens de couper dans le nœud je fais j'introduis deux fois et puis je vais enlever le fil d'en haut et je vais tirer je continuer à tirer Voilà. voilà ça c'est les deux fils d'étape par que j'avais au départ là c'est le fil que j'avais laissé tout à l'heure et ce fil je peux le couper maintenant petit Et ce fil aussi très petit voilà il reste juste à, à brûler les bouts comme ça Vous n'avez pas besoin de faire ça avec le, la laine. Moi, c'est un fil acrylique et qui peut se défaire. Il suffit de tirer sur un bout de fil et, et ça commence à, à s'effilocher. Vous voyez, je suis obligée de le brûler. Donc là, après, il faut couper, juste couper pour euh, égaliser les pointes ici et on, ensuite brûler. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon crochet. Je dois accrocher ce, ce choucha au sac. Qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre mon fil. Je vais l'introduire sous ce nœud. Vous voyez ce nœud-là Donc, je vais introduire mon crochet là et sur mon fil, je fais un nœud. J'introduis le crochet dans le nœud et je tire. Voilà. Je tire et je commence à faire des mailles. Je vais faire euh, 20 mailles, disons. Je veux que ce soit comme ça. Vous voyez, j'ai fait des mailles. Et ce soit là, pour que ça puisse bouger quand ça bouge. Côté du sac. Oui. Donc je vais faire des mailles pour l'accrocher ensuite. Au sac. Juste des mailles chaînettes. Deux, quatre, deux, 4, 6, 8, 10, 12 je vais faire 12 d'un côté et ensuite je vais faire 12 ça veut dire 24 au total 4, voyez comme ça vous pouvez faire plus long plus petit, c'est comme vous voulez. Je m'introduis encore une fois sous ce nœud-là. Et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais couper le fil. Vous voyez Et tous ces bouts de fil que j'ai là, je vais faire des nœuds et puis je coupe. Un dernier nœud ici. Avec un fil de laine, il suffit de, de prendre une aiguille et de cacher les fils, et puis, voilà. Avec ce fil-là. Voilà. Voilà ma choucha, elle est terminée maintenant. Je vais aller l'accrocher à mon sac. Je choisis le côté euh, que vous voulez, côté droit ou côté gauche. Voilà. Accrocher comme vous pouvez accrocher un porte-clés ou autre chose vous personnalisez votre sac comme vous souhaitez voilà maintenant là notre vidéo est terminée j'espère que vous avez aimé suivre cette vidéo merci d'avoir fait n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et n'oubliez pas s'il vous plaît un like merci à la prochaine vidéo